Le Une Lexus. Une Lexus. Le coffre. Le coffre, quand tu as la clé, pas loin, tu ça fonctionne ici. Voilà. Et alors Donc il bon, y a ben. deux fonctionnalités, fonctionnalités Martin le coffre simplement en poussant sur le bouton ici et le bouton à côté avec la petite serrure si tu pousses dessus, le coffre se ferme mais aussi toutes les portes et donc en fait la voiture est verrouillée et elle est fermée définitivement et normalement il y a quelque chose ici au-dessus mais que j'ai pas pu voilà. je vais fermer le coffre et il y a toujours aussi une petite sonorité et le fond de temps elle, elle voit s'il n'y a rien qui coince, et puis elle ferme. et Niveau moteur, est-ce qu'on verra quelque chose ou pas euh, Je peux essayer d'ouvrir le club. <rire> Tout propre. Tout propre. Il n'y a pas de paleté. <rire> c'est normal, hein Une voiture non. hybride, c'est une voiture qui est propre. Hein Pour trois personnes. On mmh. mmh. sait abaisser ceci. Et ah. mettre les boissons. Ah ouais. Deux. Voilà, je Voilà. On va passer à l'essai. Regarde, pour démarrer, je pousse ici. Et alors, comment la position de mon siège est programmée, il me met. Comme, comme je dois, dois être. Alors le GPS. une boîte automatique. Oui, une boîte automatique. Bon, je me mets en marche arrière et je garde. J'ai la caméra. Ouais, Vérifier les là. environs par sécurité. C'est ce qu'on va faire. Et il me propose déjà le trajet que je dois faire. Donc, et la capitaine. Elle est hybride. Oui. Donc, il n'y a pas de moteur. Il y a sûrement un moteur. Un moteur hein. Oui. Mais une batterie... Mais à partir de quelle vitesse? Oh, je vois ici... Oh, non, je... je vois ici quand euh, la batterie... Je vais mettre un petit peu ici. Ici, il y a une section charge. Ça, c'est quand la batterie se charge. Quand je suis dans une descente et que je ne donne pas de ne se pas sur la pédale pour accepter. Il y a la position écologique et pauvre. Ça c'est vraiment quand, quand je démarre en trompe, si je dis. Oui. On testera. On testera. Alors, ce qui est chouette aussi, mais tu ne le vois pas maintenant, si je veux dépasser et que j'ai pas assez de distance, il y a un petit signal sur les rétroviseurs. Oh ouais. L'angle le, mort. L'angle mort, c'est ça, oui. Il y a une position pour les sièges, tu peux avoir la ventilation ou la chaleur. Voilà. Et alors il y a aussi l'assistance au freinage. Par exemple, si, si ce petit garçon aurait traversé la rue, elle m'aurait fait. Euh, J'aurais vu un signal freinage. Mais elle ne freine pas, elle me prévient. Quand il y a une feuille qui passe devant la caméra aussi. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'elle ne freine pas. Elle, elle propose. C'est rouge et ça clignote. Et en fait, moi, je vois tout là, devant. Ouais. Tu connais ça, ce système-là Le GPS. Je vois vois devant là. Ouais. Et elle freine d'une force. Euh, oui, elle freine bien. Hein. Et tu vois, elle coupe le moteur quand. Hop, hein, tu vois. Là, c'est assez chaud, assez... La température ah, est bonne. Il ouais. y a aussi la ventilation tu me dis, hein, si jamais... Il fait beau, aujourd'hui. Tu vois quand il y a du vent et qu'il y a des feuilles qui passent devant la voiture, parfois... Le moteur tourne un petit peu. Elle est très silencieuse par rapport aux autres voitures que j'ai testées. Oui. Et on entend les petits oiseaux. Ils sont surpris les temps. Surpris parce que c'est silencieux. Ouais. Ouais. Et alors ici, il y a aussi un bouton, je pense que c'est pour l'adhérence à la route. Ouais. Avec le petit signe comme ça. Je pense que quand il pleut ou quand tu Et pour oui, oui c'est super allez et martin me guide on doit être quatre heures pour le pour le oui, oui. elle m'est pas cette fois <rire> avec voilà.